Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type de logo. Donc pour cela, je vais exporter la page sur mon bureau. Je vais l'appeler modèle.png. Exporter. Je vais ouvrir un nouveau document. Fichier nouveau. Fichier importé. Voilà mon modèle, ouvrir, incorporer, voilà, je place mon modèle comme ceci, je fais apparaître ici la fenêtre des calques, je vais l'appeler modèle, je valide, je verrouille mon modèle, je clique sur le petit plus et je crée le calque Illus. Voilà, je zoome, donc dans un premier temps on va réaliser des, un pavage de clones avec des petits carrés, donc je clique ici pour créer des rectangles et des carrés, je clique, je glisse alors j'ai un carré donc son fond il n'y en a aucun le contour est blanc donc c'est pour ça qu'on voit rien je vais faire apparaître la palette de fond et contours euh, je vais sélectionner le fond je vais mettre donc un fond indéfini un contour indéfini voilà je vais réduire la taille alors je vais le réduire à, à peu près 4 mm allez 3 mm voilà je vais maintenant aller dans euh, édition, cloner, créer un pavage de clone. Avant, je vais regarder les dimensions euh, de mon modèle ici. Je vais passer ça en pixels, donc c'est 600, voilà, on va mettre 600 pixels. On va peut-être prendre un petit peu moins, on va prendre, euh, allez, 400 pour le pavage de clones. Donc édition cloner, créer un pavage de clone donc j'ai dit en pixels donc 400 sur 400 et je fais créer et à ce moment là vous voyez Inkscape donc me crée plein de petits carrés les uns à la suite des autres donc là j'ai un clone et dessous je devrais avoir mon objet de modèle voilà si je le change la couleur si je lui change la couleur tous les autres clones adopte la même couleur donc ctrl z une fois ctrl z deux fois donc là j'ai bien un clone donc je vais le faire passer à l'arrière-plan hop et si je clique ici maintenant je, voilà j'ai mon rectangle mon modèle donc je vais déplacer je le mets là voilà. donc ceci étant fait je le déplace comme ceci je vais maintenant utiliser l'outil euh, créer et éditer des objets texte donc je clique je vais mettre la lettre d alors je la sélectionne et je vais changer ici, je vais mettre en bold. Je sélectionne l'outil euh, flèche noire. Je clique ici sur la petite flèche en appuyant sur CTRL. Voilà ce qui me permet d'avoir la lettre. Je vais tout de suite la convertir euh, ouais, en objet chemin, de façon à pouvoir un petit peu la, la modifier. Donc je sélectionne ici tous les nœuds. J'appuie sur la touche ALT. Je me mets sur ce nœud là, je clique, je glisse alors je me mets sur ce nœud là voilà je, je déplace et après pardon j'appuie sur alt voilà je fais pareil ici je sélectionne ces nœuds là je clique sur le nœud je déplace et j'appuie sur alt pareil ici je vais sélectionner ces nœuds je sélectionne celui-là je clique je glisse et j'appuie sur alt de façon un petit peu déformée voilà pareil voilà comme ceci un petit peu trop déformé à cet endroit là CTRL Z, Voilà, c'est un peu mieux donc cette lettre me servira je vais peut-être déplacer un peu comme ça voilà de modèle je vais maintenant réaliser le fond donc le fond pareil on sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. des rectangles et des carrés pardon je clique je glisse donc on a dit qu'on ferait un cercle un carré de 600 par 600 voilà on va sélectionner avec la pipette la couleur rouge au centre dans la palette euh, dans la fenêtre qui est là fond et contour on sélectionne le fond et on clique ici sur l'outil dégradé radial je sélectionne ici le petit cercle et je avec l'outil pipette je vais récupérer la couleur qui est là voilà donc j'ai mon fond j'ai mes petits carrés ici alors les petits carrés on va tout de suite tous les sélectionner utiliser l'outil sculpte euh, on va sculpter c'est à dire on va prendre cette option là on va agrandir un petit peu le cercle voilà comme ceci on va se mettre là donc il faut savoir que donc les carrés sont sélectionnés je me mets à peu près ici je clique je glisse et je déplace alors ctrl z je vais encore agrandir voilà je clique je glisse alors en fonction de la puissance de votre ordinateur ceci peut être un petit peu plus lent je me mets ici je clique je glisse un peu plus lent, un peu plus lent ou un peu plus rapide voilà on va se mettre ici et à cet endroit là Allez, on va resserrer un peu là voilà Allez, ceci étant fait hop on va grouper tout ça donc pour grouper c'est ici ou ctrl G on va mettre ça à cet endroit là bien sûr on va le placer devant en cliquant sur ce petit icône on va tout de suite changer la couleur donc pour cela ben, je sélectionne mon clone ici et puis je vais lui mettre une couleur rouge voilà ici alors on attend un peu voilà c'est parfait on va réduire un petit peu tout ça, on sélectionne le D ici, on va créer un clone en cliquant là dessus ou Alt D. Voilà. Je désactive le magnétisme, j'en ai pas besoin. J'agrandis un petit peu mon dé, je sélectionne les deux objets donc c'est à dire mon dé qui doit être passé au premier plan et le petit, euh, les petits carrés. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Je vais placer correctement mon dé. Donc pour cela, je fais apparaître la palette Aligner Distribuer. Donc je clique sur Aligner verticalement et horizontalement. Ici, j'ai sélectionné le dernier objet sélectionné. Voilà comme ceci. Voilà. Je fais apparaître la palette des calques. Je vais un petit peu fermer toutes ces fenêtres. Il y en a un peu trop. Voilà. Donc, je vais masquer mon modèle. Je vais sélectionner voilà, mon illustration. Je vais ici sélectionner les propriétés du document. Je clique sur « Ajuster la page au dessin ». Voilà. Je n'ai plus qu'à enregistrer. « Fichier enregistré ». Sous, sur le bureau, je vais l'appeler « Logo D ».« Logo D »,« Enregistrer ». Alors bien évidemment, on peut, étant donné que cet objet est un clone, enfin celui-là est un clone de cet objet-là, on peut facilement changer la lettre. Par exemple, ici, je vais, je vais taper A. Je vais agrandir un petit peu. Je vais changer ici, je vais mettre en bold. Je peux sélectionner donc cet objet, aller dans édition coupée. Ici, il faut que je rentre dans mon groupe. Donc pour cela, je double-clique. Voilà, je suis rentré dans mon groupe et si je colle édition coller ma lettre à cet endroit là et que je déplace par exemple lettre D comme ceci, vous voyez automatiquement j'obtiens la lettre A qui a ce petit effet. Voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.